Donc pour prendre rapidement un trade le plus facile est d'utiliser donc cet outil ici qui est le One Click Trading. Vous pouvez déterminer la taille de la position ici, le minimum étant 0,01 low et vous pouvez donc augmenter cette taille-là. Donc lorsque vous voulez prendre un trade le plus facile donc c'est de cliquez ici sur buy ou sur sell donc achat ou vente. Donc lorsque vous appuyez sur la position donc vous avez directement le trade qui se positionne là, vous voyez ici la commission, vous voyez la position que vous avez et vous pouvez très rapidement donc placer un stop loss en tirant, en cliquant sur donc la position que vous avez ouverte et vous baissez donc votre flèche, vous relâchez et vous avez donc votre stop-loss qui est positionné sur le graphique. Vous voyez donc s'il est touché la perte que vous allez avoir, donc ici moins 7,37 euros et inversement vous pouvez mettre un take profit de la même manière vers le haut. Si, vous, si on avait pris une position à la vente, c'est l'inverse, donc vous tirez vers le haut pour avoir le stop loss, vous tirez vers le bas pour avoir le take profit. Donc immédiatement vous pouvez voir ici donc la situation de votre position et si vous souhaitez fermer rapidement la position, il vous suffit de cliquer sur la petite croix ici. Donc là, voilà, vous avez fermé la position. Et vous, vous êtes prêt maintenant à prendre une autre position si vous le prenez, si vous le souhaitez. Donc par exemple ici je vais prendre une position de 0,20 à l'achat. Voilà, directement je tire pour mettre un stop loss et je vais mettre un take profit vers le haut. Mais vous pouvez très bien ne pas attendre qu'il touche le take profit ou le stop loss et fermer votre position donc en cliquant ici sur la droite. Vous voyez que c'est très rapide, vous pouvez donc utiliser cette technique pour faire du scalping, c'est très facile et très rapide. Ensuite si vous souhaitez passer d'autres positions, il vous suffit donc de cliquer une deuxième fois et vous faites la même opération. Donc vous voyez, là je n'ai pas encore pris de take profit sur cette position-là donc je peux et on voit ici donc les positions du stop loss et du take profit. Donc vous voyez que c'est très facile, très rapide avec cette méthode sur MT4. Donc vous pouvez faire vos analyses et donc passer très rapidement des trades et parfois bon vous n'avez pas le temps de, de positionner votre take profit que vous êtes déjà en gain et à ce moment-là vous fermez donc rapidement votre position ici en cliquant sur la droite sur les positions. Donc vous voyez lorsque vous allez sur les positions qui sont indiquées, vous voyez donc la, apparaître le profit que vous faites ici 3,83, ici 5,83 et le stop loss éventuellement. Donc vous pouvez bouger, aussi bien take profit que stop loss. Donc vous pouvez les positionner graphiquement en fonction du niveau que vous souhaitez. Si vous voulez mesurer la distance à laquelle se trouve votre stop loss, vous cliquez sur la petite croix ici et vous tirez ainsi. Vous voyez ici par exemple le stop loss est à 7 pips. Vous voyez 70 qui apparaît c'est 7 pips et vous voyez ici donc la position, vous voyez ici les positions qui dépassent la commission. Donc là vous êtes déjà en gain sur cette position-là et sur celle-ci également. Vous voyez le solde ici qui apparaît ici, positif négatif et donc quand vous souhaitez fermer rapidement une position, vous cliquez sur la position, voilà vous avez fermé vos deux positions. Si vous souhaitez donc voir l'historique de votre compte, vous voyez ici, vous cliquez sur historique du compte et vous voyez toutes les positions que vous avez prises, donc avec les commissions et avec les profits que vous avez faits. Vous faites la différence entre commission et profit pour voir votre gain. Vous voyez que c'est très facile avec MT4 de prendre des trades de cette manière-là.